Dans cette vidéo, je vais vous parler de cherry picking avec des données. Donc un exemple, vous êtes en dîner avec votre belle famille et votre compagne et quand on arrive à, dans la discussion à parler de vos talents de cuisinier, la première chose qui va sortir, c'est la pizza que vous avez brûlée une fois euh, l'été dernier et on va complètement omettre le fait que le restant de l'année, lorsque vous cuisinez, vous êtes un parfait cuistot. Et ma, la seule chose qui va sortir dans la conversation, c'est la pizza brûlée et pas les 200 fois où vous avez absolument réussi le repas du soir. Et ça, c'est un exemple typique de ce qu'on appelle le cherry picking. Et ça s'applique aussi bien aux données qu'au cas de la vie quotidienne. Un exemple classique est des climato-sceptiques. Euh, par exemple, là, vous avez les courbes de température. Je vous ai mis justement exprès juste une petite période entre euh, 1995 et maintenant où on a regardé la température moyenne terrestre, euh, en, là cette fois-ci c'est en degré Fahrenheit, hein, c'est pour ça que vous avez du 54-55, sur euh, différentes périodes. Et quand on, sur une période assez restreinte, si on faisait une courbe de, descendance, de tendance, on avait eu l'impression que euh, en bleu, vous voyez, euh, tendanciellement, euh, la, la, la, la température avait un petit peu tendance à diminuer. Mais si on regarde ça sur euh, une donnée plus large, une série de données de plus large, eh bien, évidemment, on constate que euh, tendanciellement, la température, la courbe en rouge, est évidemment sur une porte ascendante. Et à plus forte raison, si on inclut les dernières données, on voit des pics de température, des, des hausses de température moyenne du globe absolument considérables. Et donc, cette pratique du cherry-picking, de simplement prendre dans le graphique les données qui correspondent à, à notre position, c'est un grand classique de la manipulation à partir de graphes. Et donc, il faudra vous méfier à chaque fois qu'on présentera des graphes. Est-ce que ces graphes ne sont pas tronqués d'une manière ou d'une autre pour vous induire en erreur